Dans cette vidéo, nous allons présenter ce qu'est un angle, ainsi que le vocabulaire et les notations associées à cette notion. Nous évoquerons en fin de vidéo la notion de bisectrice d'un angle. Commençons avec la définition. C'est la donnée de deux demi-droites de même origine qui permet de définir un angle. Voici un exemple. Les deux demi-droites AB et AC, de même origine A, permettent de définir l'angle marqué en rouge sur cette figure. Le point A origine commune aux deux demi-droites, s'appelle le sommet de cet angle. Et les deux demi-droites AB et AC s'appellent les deux côtés de cet angle. Comme les côtés d'un angle sont deux demi-droites, on peut les prolonger autant qu'on le souhaite, notamment pour les mesurer, comme il en est question dans une autre vidéo. L'angle rouge peut se noter de trois manières différentes, mais toujours avec un chapeau chinois au-dessus des noms des points utilisés. Soit on le note A, en référence au nom de son sommet soit on le note BAC ou CAB selon le sens avec lequel on parcourt ses côtés. Le nom du sommet est alors la lettre centrale. Sur les figures, il ne faut pas oublier de matérialiser cet angle. Et pour coder un angle, on trace un arc de cercle comme celui présenté en rouge ici. Il est possible de varier ce codage tant que, sur une même figure, deux angles portant le même codage sont superposables. Les angles sont répartis en différentes catégories. Le nom de chaque catégorie est ce qu'on appelle la nature d'un angle. L'angle BAC est droit si les côtés AB et AC sont perpendiculaires. L'angle BAC est plat s'il est égal à deux angles droits. Autrement dit, si les points B, A et C sont alignés dans cet ordre. L'angle BAC est nul si ces deux côtés, AB et AC, sont confondus, autrement dit si le point C appartient à la demi-droite AB. L'angle BAC est aigu si son ouverture est comprise entre celle de l'angle nul et celle de l'angle droit. Et enfin, l'angle BAC est obtus si son ouverture est comprise entre celle de l'angle droit et celle de l'angle plat. Terminons avec la définition de la bisectrice d'un angle. La bisectrice d'un angle est la demi-droite qui partage cet angle en deux angles superposables. Il est aisé de la trouver en pliant un angle sur lui-même, en deux. La ligne de pliage matérialise cette bisectrice. C'est ainsi qu'on peut comprendre que la bisectrice d'un angle est l'axe de symétrie de cet angle. Cette vidéo vous a donc présenté un bagage de départ pour travailler avec un angle. D'autres vidéos présentent comment mesurer un angle et comment tracer un angle de mesure donnée. Il faut les associer à celle-ci pour constituer une présentation plus complète de cette notion d'angle.